Ouais, faut pas paquer les 24 comme ça, c'est gaffe. Bah là, là, ce demi-tour -là, là, faut pas le faire apparemment. Ah là, par contre, celui-là il a l'air bon. Oh là là, je suis dead, faites gaffe. Ah ouais. Ils m'ont bloqué, bah je suis tout seul à la fenêtre aussi. Ouais, t'as deux, je suis tout seul. Eh hey, le mec il veut pas se plaindre, le mec il a la cohue, il est tout seul à la fenêtre, il dit ta mère. Oh ta toi. gueule, surveille ta fenêtre, <coughs> fils de pute. adieu. Vas-y, j'ai même pas envie qu'il compte le carton rouge. Adieu les gars. Ouais, j'ai plus de masto, il y moi. Y'a que moi qui a un masto là Ouais. <coughs> On oh, pas envie de temps, le match il est mal barré. Est es tu roule. Je vais le réa. Ce réa c'est pas. mettre notre abonné bien. Oh Ouais. Oh oulala! Oui. Oh, oh, oui. bah oh bah alors là, il bah, alors là, bah ouais, nous mon vieux, c'est peut-être. Ah bah ouais, gros, qu'est-ce que tu veux faire là? Qu'est-ce que tu veux faire ici? Il est mort il est mort. Non, meurs pas, meurs pas, meurs pas. Tu peux venir réa là? En mode bonhomme? Ça dit réel, vous êtes ton taf là, putain. Ah, sans masto, vas-y. Ah, il saute. Oh, ah il saute. non, vous êtes pas sérieux. Oh, là, vous êtes pas sérieux. Et eh, je veux bien faire oh, mon taf, il me si. et moi, je moi je vais les réa. Voilà. C'est qui, c'est qui, qui fait que mourir Vas-y, lâche-les, lâche-les, lâche. Les, lâche, les, lâche, les, lâche. Bah, non. Non. Oh putain eh hey, mais il fait quoi tu vois Eh mais ça sépare dans tout le hey, Eh on va se Ah oh ouais on va oh faire Ouais faire gang Ah moi ça y est je suis gang Oh, oh la, la, la. la On est sorti avec King <rire> King il provoque des fins de partie cousin euh, Ouais ouais vas-y prenez prenez masto assuré Vas-y va King retiens, retiens, bien, les, retiens les Vas-y retiens je les retiens Avec King C'est bon c'est bon Serpillage assuré Ah tu pourras pas ah bah cours oui c'est oui, sûr C'est le mec ah. le plus, ah, plus dul que je connaisse Ah putain J'en connais pas beaucoup des plus dull que Kiguit Pourquoi quand il les a lâchés, pourquoi tu te sens obligé de te casser dans un petit coin là Cours, viens vers nous tu sais tu cours, tu fais la pression. un gros tour avait la pression Quelle pression Ohlala <rire> oh, ah, Y'a plus de masto là Ah non y'a plus de masto Mais je vous ai rien, c'est le bon côté des choses ah faut que tu viennes me rire Mais eux ils sont partis tu sais ils sont plus dans le défi normal Ouais bien Vas-y moi je vais prendre ma street j'ai pas envie <rire> est idiot. Est pas ouais, de vidéo Je m'arrête pas le là défi là juste à cause de d'un test tu vois Fallait ouais, que je tourne comment je suis tourné tout à l'heure c'était bien Ouais faut que je prenne l'arrière <rire> Moi j'ai mis un piège hein, je l'ai nique <rire> Non t'as mis un piège <rire> Ouais bon, bah les Ah ouais c'est BC jambes. Oh non il est pas activé. Là vous m'avez fait pleurer la bande de chiens. Ah mais vous êtes à la MP40 Merde. Le n'est pas très amusant. Je me suis retrouvé encerclé de moi en code partout là. Bah vas-y Moi je pense qu'on va bientôt devoir tweeter avec le hashtag Zeklasser Euh. C est c est je prends plus la fenêtre c'est mort. T'as pas le choix, t'es obligé de la prendre. Et oui. la folie, quelle des légendes C'est le vert qu'il faut qu'il apprenne moi. Eh, mais vous voulez pas revenir non, non. Euh, MP40 Si ouais, si bah, ouais. moi j'arrive, je prends que le masto c'est bon. Ah, les bâtards ils mettent des pièges partout, trois. Oh. Non c'est pas moi, c'est okay. Foris. C'est Aaron ou quoi C'est du Foris. <rire> quoi On va un leur d'un coup, du... j'ai fou ces gens. Eh hey, y'a que moi euh, la MP40 ou quoi Non. Denise Berkamp s'il te plaît. Ah, Vas-y moi je prends la fenêtre là, le vert il prend à côté. Mais moi je suis encore euh, ailleurs. Eh hey, c'était chaud hein. Quoi Ah là là J'ai Ah ouais putain Putain mais vous avez quoi là Ah j'ai quoi J'ai des zombies partout, je peux pas récupérer mes putain de boissons là <rire> Ah ouais des pièges partout mon vieux Des pièges à Thompson, des pièges au centre Des mecs qui se téléportent, des mecs qui prennent des trucs, voilà Hey, moi. Je me suis pas téléporté, j'ai pris oh quel piège. Il met des pièges encore. <rire> Et je fais comment à passer maintenant Tu vous rends le téléporteur là. Et bien, il est pas activé. Ah oh, ouais, merde. Bah, la first room. T'as Masto là Et voilà. Ah. Eh voilà. Eh vas-y, réanime-moi, je m'en bats les couilles. <rire> pas le temps moi. Eh, <rire> hey, je vais pas avoir Masto encore hein. <rire> Qui oh, ah, est lui Je suis pas le <rire> bâtard Ah non <rire> Putain Tu ah, pas mal... non, mais mais pas, vas aller par ma. Non J'ai pas vas-y, mais prends-le Mais comment je fais avec les zombies Mais il fallait le prendre là, il allait même pas te niquer C'est lui qui ah, pour tuer, vas-y, viens, viens tu pack. Ah, vas Faut que tu back, il y a personne en bas Ah si c'est Bélo c'est bon Peut-être tu m'as fait descendre pour rien Bah ouais, j'en sais je savais pas qu'il était là Ok l'autre il est là son masto Ah ça monte donc euh... Oh là là, là Il y a une famille <rire> King quand il bouge faut faire attention à ses déplacements Voilà oh <rire> il est mieux Wow Fuck uh. C'est Bélo oh Doucement Zek, doucement, doucement. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe Oh là là Il est pas bouge, bien vite vite vite vite vite bouge Ah si merde Oh là là C'est quoi, Ça, le, bordel. quoi. Hey, le bordel Eh c'est le bordel mon folie. vieux <rire> <rire> Son défi <rire> Eh ouais mon vieux vous l'avez ruiné le défi là <rire> Il est terrible Oh là. là. Ah, non oh ouais. <rire> Frotte Bélo est parti, oh bah putain. Vas-y, je sors pas de la pièce. Je suis parti sans faire exprès en plus. Vas-y, ah putain. Vas-y, va réa, va ré laisse les zombies. Pourquoi Et pourquoi, tu pourquoi il, il descend par en bas Je sais pas. Évitez, évitez de couper. Évitez non mais gros, gros j'ai voulu couper parce que t'as pas masto. Vous <rire> avez, ah bah avez pas bah masto, c'est <rire> pour ça que j'ai voulu les prendre Ah voilà, bah, bah, ah bah là je les ai plus. Le blanc. le blanc Il est parti Il est parti Il est parti prendre ton masto il a craqué Et hey, vas-y là -bas. Oh là là Ah ouais C'est la deuxième <rire> là. Toujours les mêmes buts là C'est bon, on peut reprendre le défi là Ouh là là, Après c'est moi la serpillère hein Frotte Forest, t'as pas assez nettoyé Dégole, tiens, vas-y On va nettoyer l'escalier, va... Allez, il arrive avec encore plus Ça y ça va être la folie J'ai pas de mâteau, Zec Je le soldat Si je vais le refaire doser on va mieux. Voilà J'ai pris une double arbitre, Zeke Zeke! Eh gros, vous êtes tous morts là! J'étais bloqué! J'aurais même pas dû te réa! Fin de partie les gars! Oh! Oula! Oh putain! je suis passé comme un bâtard! T'as la Eh, j'ai pas la gros C'est pas possible! C'est ils aiment le ballon! mais ils en veulent pas! Non! Ça spawn gros, j'suis même pas pour ça spawn là! Bah attends! Attends là, bien, bien. Ah, y'en a un qui a fait demi-tour. Mais pourquoi t'es tombé Ouais, ah bah je peux pas réa les gars. Moi tu peux, je pense là. Ouais, tu ouais. peux. 3-6. Oh putain, Justin. Sal. <rire> pourquoi tu rentres dans ta porte de chien a ouais. À Josec, à Josec. Ça passe, ah non. Ouais, Il ça les passe a passe pas tiré pas. Il fallait qu'ils tire. Et <rire> sont paqués là gros, donc enfin euh, fais gaffe de pas aller en bas. J'ai plus, plus de masto moi. Ouais. Là tu peux tout de suite courir ouais, ouais ouais, tu ouais, peux. Donc tu peux mais vas, mais vas-y, ça me vénère Toujours, ils sont trop forts, non, non. non. Ah, Les non. escaliers, c'est la merde. Mets-toi au-dessus des escaliers, tu peux. Vas-y, vas-y. Ou en dessous les deux. Ah, je suis au-dessus gros, au-dessus. Maintenant, vas-y, go. Je remonte après ou pas, gros Ah oh, descend, descend. Il m'a tué trop sale le bâtard. Putain <rire> Ah fais gaffe, il y, y a un dernier là. Ouais. Ça devient chaud là. Oh, il est bloqué tout seul. <rire> Ah, c'est ces bâtards de l'an qui vont gêner, je pense. Attends, je ouais. oh là, oh là, là. là, oh là là, ça, ça sent fin bonne partie. Ah oh ouais Ah, y'en oh avait un ouais. Oh ouais, je l'avais pas vu celui d'en haut. Sale Il est parti en couille, ce défi. <rire> Vas-y, les gars, pas score, hein. faut fumer. Un peu là c'est. Oh, putain, c'était une bonne petite partie quand même. Il est tendu un peu, ce défi. Ouais ouais elle est Ah c'est la folie, pour paquer mais... c'est la folie. Mais non, c'est. j'arrivais bien à paquer mais après j'ai tenté un truc, ça a foutu la merde et après tout le monde est parti de chacun de son côté, c'est le bordel <rire>